Cet c'est un cabinet de conseil qui a un peu, à peu près trois ans enfin, qui a, oui 3 ans et demi. Euh, et on accompagne nos clients euh, sur tous les sujets de data. Donc euh, tout ce qui va être mis en place euh, de, de stack d'outils euh, sur, euh, par exemple, euh, tout ce qui va être médias, ad-server, DSP, euh, DMP. Euh, moi, je suis en charge de toute la partie euh, CRO et Analytics. Donc mise en place d'outils euh, de conversion, mise en place d'outils d'Analytics setup, analyse, et ensuite euh, aussi euh, euh, mise en place des recommandations, audit. Euh, on a aussi des sujets autour de la data science, euh, donc tout ce qui va être euh, accompagner nos, nos clients à avoir les bons outils euh, pour, euh, pour utiliser. Finalement, il y a une partie collecte de la donnée, une partie transformation et finalement utilisation de la donnée sur l'ensemble des métiers CRM également, euh, sur l'ensemble des métiers de la data. Et alors vous avez été racheté par Accenture récemment, c'est ça Exactement. Et vous étiez combien avant le rachat On était euh, 80. Ah, c'est pas mal, oui. On et était 80 en 3 ans, pour, ce qui est pas, pas mal. Pour oui, absolument. Euh, et donc là, on va être 500 000. D'accord. <rire> oui. <c> une... <rire> ça va être assez impressionnant. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent AbetaSteam mais peut-être tu peux rappeler les, les métiers... Donc bonjour, euh, donc je suis Hubert Wassner, je suis le Chief Data Scientist à AB Testi. AB Testi est une euh, entreprise en B2B euh, où on fait du logiciel SaaS, Software as a Service, qui permet à nos clients de faire des expériences marketing, principalement par le principe des tests AB, que nous expliquerons rapidement, et aussi donc de la personnalisation. Et Nous avons sorti récemment un produit plus orienté développeur pour les équipes produits euh, qui s'appelle Flagship. Alors, à Beta 6, c'est un vrai succès de la French Tech, on peut le dire. Et, euh, et votre, moi, j'aime beaucoup votre fondatrice. Je trouve que c'est une, une fille qui est très dynamique, très, Sagazan, très intelligente, qui est maintenant aux États-Unis et qui vit à New York, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé. Euh, on ah ouais. était quand on parle de croissance. Moi, je suis arrivé donc le premier data scientist et maintenant chief data scientist. On était 20 dans un petit studio, euh, enfin pas un studio, un petit appartement à Sentier. Et euh, donc, 5 ans plus tard, euh, on est maintenant euh, 230, un truc comme ça. Et oui, vous allez vous et voir dans ce, ce voilà, sort d'appartement. Euh, ouais. À New York, ouais. euh, San Francisco, l'Allemagne, y a deux bureaux, euh, Berlin et Cologne, et euh, en Espagne, Madrid. Je propose ouais, qu'on commence. Euh, je travaillais avant chez AB Quand ah j'ai bah passé voilà. mon entretien, on était 30. Quand je suis arrivée, on était 100. cest à en trois mois, ils sont passés de, de 30 à. Ah oui, oui à 100, mais ils euh... sont très bons. Enfin, moi, je me rappelle euh, au début de la conception du produit et la, la vitesse à laquelle la solution a été déployée et, et elle fonctionnait, les, et les adhérents étaient contents. Donc, euh, je fais rarement de la retape comme ça. Bon, merci. À vous. C'est bon? Donc euh, juste avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, on voulait vous rappeler ce que c'était que la parce que finalement, quand on parle de CRO, on parle généralement da test et de personnalisation. Finalement, un b test c'est la proposition de deux variations euh, différentes à deux populations en général de la même taille. Donc 50% des utilisateurs verront l'original, 50% des utilisateurs verront la variation. On va définir un KPI principal et un ou plusieurs KPI secondaires. Et sur une période donnée, on va analyser lequel des deux variations va le mieux marcher. Pour le petit exemple, ce use case qui est tout simplement d'afficher plus de produits au-dessus de la ligne de flottaison en les affichant en grille plutôt qu'en liste, a permis d'augmenter le nombre de pages, vues, euh, de pages produits vues euh, de 36%. Donc vous voyez, il y, euh, y a des use cases qui peuvent être assez simples avec un, euh, une, une belle amélioration. Globalement, en a testing et en personnalisation, ce qu'on va vouloir améliorer, c'est le revenu. Donc, Qu'est-ce que c'est que le revenu C'est le nombre de visiteurs fois le, nombre, enfin le taux de conversion fois la valeur du panier moyen. Et donc plus particulièrement, en a testing, ce qui va nous intéresser, ça va être la variation. Donc l'éventuelle augmentation du taux de conversion et ou l'éventuelle augmentation du panier moyen. Euh, ici, on enlève le nombre de visiteurs parce qu'évidemment, euh, c'est plutôt des méthodes qui sont site-centric, donc on ne joue pas sur le nombre de visiteurs, donc on ne le, on, on le prend pas forcément en compte. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que je peux vraiment faire confiance en ces deux métriques Et on va commencer avec le taux de conversion. Est-ce que vraiment, quand j'ai un résultat d'ABTES, je peux me fier à ce que je vois en termes de taux de conversion euh, globalement, aujourd'hui, le taux de conversion, c'est une métrique qu'on utilise tous. Toute la journée, on entend parler de reporting, de conversion, de taux de conversion. Et donc, euh, donc est-ce que euh, je, peux, je peux y croire Un exemple assez simple j'ai ma variation A, euh, où j'ai, après une certaine période, 5 conversions pour 100, 100 visiteurs. Et, euh, et donc ça me fait un taux de conversion de 5%, et ma variation B, 7 conversions pour 100 visiteurs, donc un taux de conversion de 7%. Si je m'arrête là, tout simplement, je vais me dire, non seulement ma variation B est meilleure que ma variation A, et en plus, j'ai une augmentation de 2 points. Mais pour être tout à fait honnête, ça me paraît un petit peu trop simple, et comme on a la chance d'avoir Hubert qui est data scientist avec nous, on va lui demander si vraiment ma conclusion est bonne ou pas. Alors, pour être capable euh, d'identifier si c'est réellement une différence entre les deux, on a un outil mathématique qui s'appelle les fonctions bêta. Et ces fonctions, on peut les configurer avec les données qu'on reçoit. 100 visiteurs, 5 conversions ou 7 conversions. Et la courbe que vous voyez ici, sur l'axe horizontal, c'est les taux de clics. Sur l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle de la vraisemblance. Un concept de statistique que je ne vais pas détailler ici. Mais dans l'idée, c'est là où il y a le plus de chances que le vrai taux... Soit. Donc en fait quand on a nos deux courbes configurées avec 5 et 7 conversions, l'une et l'autre ont leur maximum effectivement à 5 et à 7, pour autant elles ont une base assez large et qui laisse entrevoir que ça pourrait aussi, tout aussi vraisemblablement, être d'autres valeurs. En fait on va voir que non seulement il n'y a même pas vraiment de différence significative entre ce 5 et ce 7%, mais en plus ça pourrait même tout à fait être 10% serait tout aussi vraisemblable. Donc ici, quand on regarde la courbe, on a la zone ici qui est en jaune et qui nous indique toute la zone de doute. Toute la zone où en fait, il y aura autant de chances que ce soit 5% que 7%. Dit autrement, effectivement, là, cette différence, peut-être qu'elle existe, mais pour autant, les données qu'on a là ne nous les prouvent pas. Est-ce que le fait de laisser tourner mon test plus longtemps et donc d'avoir plus de données pourrait euh, me permettre de faire plus confiance en cet indicateur Alors en effet, ça va être l'idée. Quand on va augmenter le nombre de visiteurs, ces fameuses fonctions bêta vont devenir de plus en plus étroites. Alors ici, attention, donc on a changé l'axe, on a changé l'échelle en bas, donc elles paraissent peut-être pas forcément plus étroites que le dessin précédent. Mais là, vous voyez ici par exemple que le 10% n'est déjà plus très possible. Dès qu'on a 1000 visiteurs, les deux courbes se séparent. Vous voyez la zone jaune ici qui devient plus petite. Pour autant, elle existe encore. Donc il y a encore un doute, il y a encore une raison pour laquelle finalement, euh, entre les deux expériences, le taux de clic finalement s'avérera être le même. Quand on arrive à 10 000 visiteurs, là, le doute n'est plus possible, les deux courbes se sont séparées, elles n'ont plus de support commun, et donc là, on est certain qu'il y a une différence entre les deux variations. On a un gain qui est assuré. Mieux encore, on est capable, en réutilisant ces fonctions bêta, de calculer en fait l'imprécision qu'on a sur le gain entre les deux donc typiquement c'est la différence des courbes précédentes ce qu'on voit ici en bleu donc l'axe x ici c'est une différence de taux de clic et effectivement entre 5 et 2% et 5 et 7% pardon c'est effectivement 2% ici qui est le plus probable mais là encore même s'il n'y a plus de doute sur le fait qu'on va gagner c'est à dire que le gain va être strictement positif on n'est pas encore sûr de combien enfin on a déjà une information assez intéressante 2% c'est le plus vraisemblable il se pourrait que ça ne soit que 1%, mais pas zéro. Et il se pourrait aussi que ce soit jusqu'à 3%. Cette euh, mesure-là est évidemment importante, parce que dans certains cas, on va mesurer des choses et des variations qui vont avoir un coût spécifique. Par conséquent, simplement le fait de savoir qu'on va gagner quelque chose n'est pas forcément toujours suffisant pour décider. Si je vais devoir payer euh, un truc particulier pour mettre en place cette variation, ou même simplement la faire fonctionner, j'ai besoin de savoir qu'au pire, ici, je vais gagner 1% de conversion. Reste à savoir si ça comble les frais. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers des reportings d'outils de, de, d'AB testing et notamment celui d'AB testing, on a plus l'habitude de voir cette information sous forme d'intervalle de confiance. C'est la petite jauge que vous voyez en bas. C'est-à-dire qu'ici, je vois très clairement que dans le pire des cas, j'ai une augmentation d'un dans le meilleur des cas j'ai une augmentation de 3 et au global je devrais avoir une augmentation de 2 Comme l'a dit Hubert ça permet d'être sûr que finalement le coût généré par la mise en place de cette variation B sera toujours moins élevé, euh, moins élevé que le que le gain euh, qui sera généré par cette par cette variation B. C'est vraiment important dans le cas notamment euh, où vous testez des outils. Souvent les outils ça c'est un coût donc euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir si vraiment le gain minimum euh, vous permet de gagner de l'argent. Si je reviens à mon calcul de départ, j'ai donc mes taux de conversion et ma valeur du panier moyen. On a pu voir ensemble que finalement à partir du moment où j'avais assez de données, j'avais laissé tourner mon test assez longtemps, je suis capable de me fier à 100% à mon taux de conversion tant d'un point de vue qualitatif, donc variation B meilleure que variation A, que d'un point de vue quantitatif, augmentation de 2% ou entre 1 et 3%. Maintenant, on va s'intéresser au panier moyen. Finalement, le panier moyen, qu'est-ce que c'est C'est la somme des valeurs de panier divisée par le nombre de paniers. Donc, globalement, ça on l'utilise tous, on a vraiment c'est une métrique avec laquelle on est tous à l'aise, ça nous paraît extrêmement simple. Mais finalement, un use case pour, euh, pour illustrer un exemple de d'augmentation de, de panier moyen, enfin, de, de use case d'ABS pour augmenter le panier moyen, on va vouloir ajouter euh, une petite phrase pour euh, dire, par exemple, plus que 10 euros pour, défi, pour bénéficier de la livraison gratuite. Donc là, euh, globalement, mon indicateur principal est le panier moyen, je vais laisser tourner mon test, je pense que je peux m'y fier. Est-ce que tu peux confirmer alors, euh, ça ne va pas être si simple, parce que malheureusement, justement, c'est très simple à comprendre. Vous allez voir qu'en pratique, il va se passer des choses un petit peu bizarres. Si je reprends mes courbes de distribution, le schéma que vous voyez là à l'écran, sur l'axe horizontal, c'est les valeurs de panier. donc, Et sur l'axe vertical, c'est encore une fois la vraisemblance de ce valeur de panier. Ici, ce qu'on lit sur l'axe horizontal, c'est qu'au milieu, c'est à 160, plus exactement 161, c'est-à-dire que c'est la valeur de panier moyen, 161 euros. Très bien, c'est la plus vraisemblable. Pour autant, ce que nous indique cette courbe, alors ce n'est pas les fonctions bêta, hein, c'est une simulation qui est euh, faite avec des données, c'est un petit peu plus complexe. Ce qu'on va voir sur cette courbe, c'est qu'en fait, sans aucune intervention, simplement le fait d'avoir des expérimentations différentes, vont donner des valeurs de panier différentes, sans aucune intervention. Et cette différence, elle va pouvoir sérieusement s'éloigner de la fameuse moyenne. En l'occurrence ici, on peut tout à fait avoir des plus 10, moins 10, voire plus 15, moins 15 euros autour du 160 euros, qui sont tout à fait naturels et qui ne relèvent pas d'un événement particulier. Dit autrement, psel, enfin la, la, la technique d'upsell que, que tu présentais précédemment, il se peut tout à fait que ces plus 10 euros soient absorbés par cette, variation, cette variance naturelle. On peut même arriver au cas extrême, mais qui est assez, assez possible. Moins 15 euros de variation naturelle, plus 10 euros de mon upsell qui marche, résultat, moins 5 euros. Donc je vais arriver à la fin, j'ai une expérience qui aura marché en réalité, mais je vais regarder mon résultat de panier moyen, je vais voir que je vais perdre moins 5 euros. Et je vais faire... Et je vais arrêter. Alors qu'en fait, j'avais une solution qui marchait. Alors, euh, personnellement, pour moi, c'est encore un petit peu flou et je pense que c'est un petit peu flou pour tout le monde aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail euh, d'où ça vient oui. Euh, pour que pour qu'on soit tous parfaitement à l'aise euh, oui, oui. avec cette notion je sais qu'il y a besoin d'expliquer ici parce qu'en fait c'est un truc que beaucoup de gens font et que comme ils calculent le panier moyen et que comme tu l'as dit c'est un calcul naturel intuitif on a du mal à croire euh, ce qu'on raconte si ce n'est l'exemple précédent par simulation le montre mais en fait d'où ça vient pour comprendre d'où ça vient c'est pas le panier moyen qu'il faut regarder mais c'est le panier tout court en fait la distribution des paniers sur le graphe que vous avez là sur l'axe horizontal, c'est des valeurs de panier. Sur l'axe vertical, c'est le nombre de fois où j'aurais vu ce panier. Ce qu'on constate au premier regard, c'est qu'effectivement, tout se situe globalement aux alentours de moins de 500 euros. Je vous rappelle que le panier moyen est à 161. Étonnant. Hein Parce qu'en fait, ici, il va y avoir une distribution très, très dissymétrique. Et euh, on parle même de distribution dite à long trade. Et c'est justement là que le, le problème va se poser, dans la zone qui est en, entourée en rouge. Mon panier 161, on l'a dit, je vois, allez, 500, ça peut encore à peu près être vraisemblable. Mais en fait, si on regarde et si on zoome, on se rend compte que des paniers à 1000, à 1500, 1700 existent encore, même si le panier moyen, lui, est à 161 euros. Et le double problème de ces valeurs, qu'on appelle extrêmes, c'est que ces valeurs extrêmes, donc très fortes, quand on va faire le fameux panier moyen, on va les moyenner avec des plus petites valeurs. Et ça va donc totalement biaiser le calcul. On va avoir une illusion que c'est des valeurs très fortes, alors que ce n'est pas le cas. L'autre deuxième problème dans le contexte d'un AB test, c'est que ces valeurs sont à la fois très fortes, mais sont relativement rares. Et du coup, comme elles sont rares, il est assez possible qu'elles ne se répartissent pas correctement entre A et B. Imaginons que j'ai une dizaine de valeurs extrêmes, bah je peux tout à fait avoir dans un test A/B, par malchance, que 8 de ces valeurs passent d'un côté d'un test, et deux de l'autre. Et celle qui aura accumulé les 8 va être la gagnante, celle qui aura accumulé les 2 sera la perdante. Mais en fait, si on calcule la valeur moyenne. Mais pour autant, ni l'une ni l'autre n'auront raison. Est-ce que la solution ne serait pas tout simplement de supprimer ces valeurs extrêmes Alors, ça c'est des trucs que j'ai vus et que certaines solutions proposent. Euh, malheureusement ça ne marche pas. Pourquoi L'intuition à voir ici, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison de couper à un endroit, quel qu'il soit. Il y a une continuité en fait sur cette courbe, malgré les petits pics qu'on voit ici, c'est complètement lisse. Et donc, couper quel que soit l'endroit où on va couper, ce sera juste totalement arbitraire. Et on peut s'amuser à essayer de le faire. En fonction de l'endroit où on va couper, on va, ça va décider de faire gagner l'un ou l'autre. Et évidemment, ce n'est pas une réalité. Donc du coup, le filtrage n'est pas une solution. Du coup, est-ce qu'il y a... Euh, donc Finalement, d'après ce qu'on a pu voir, le panier moyen qu'on utilise tous, et notamment en A/B test, euh, est quelque chose de très simple, mais finalement contre-intuitif. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un moyen de garder cette notion de panier moyen, puisque c'est quand même un KPI qui est très utilisé, notamment en e-commerce alors effectivement il y a un élément qui nous permet d de régler une partie du problème, alors cette, euh, cette solution là s'appelle le test statistique dit Mann-Whitney du nom des inventeurs, parfois aussi appelé Wilcoxon selon les, les cultures en anglais, en, souvent en culture anglaise ils connaissent plus le terme Wilcoxon. C'est un test statistique qui, pour être capable de ne pas tomber dans l'erreur du panier moyen, justement va s'éviter de faire aucune moyenne, et c'est même plus subtil et bizarre que ça, ça s'appelle un test de rang. Et donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un système de classement et ils vont remplacer les valeurs par la position dans le classement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement, si on revient à nos 10 valeurs extrêmes, ben, même si j'en ai une, euh, on va dire que mes 10 valeurs extrêmes, elles étaient prises entre 1000 et 2000 euros. J'en prends une et je dis, ce n'est pas 1000 ou 2000, c'est 100 000 euros. Complètement invraisemblable. Pour autant, elle ne prendra qu'une dizaine de places dans le classement, au mieux, sur un ensemble de données qui, en général, est de 1000 ou voire même 10 000 paniers. Donc c'est négligeable. Donc c'est à la fois sa force, il va être capable de vous dire, typiquement comme sur le, le petit exemple qui est là, si c'est dans la zone rouge, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Si c'est dans la zone verte c'est que vous allez en gagner. Mais comme on l'a dit, vu qu'il oublie complètement la valeur et ne s'intéresse qu'au rang, c'est à la fois sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Il ne donnera aucune information quant à la taille du gain. Il ne vous en donnera au mieux que le sens. C'est déjà un élément, puisqu'on l'a vu que le sens pouvait même être contre-intuitif quand on fait bêtement des moyennes. Donc, euh, si, je, euh, si je résume finalement sur le panier moyen euh, quel que soit l'outil que j'utilise, je pourrais uniquement avoir une idée de positif, négatif, mais pas de savoir à quel point il est positif. Et donc si on reprend, euh, par exemple, notre exemple de tout à l'heure, de payer un outil pour pouvoir augmenter le panier moyen, c'est notamment le cas de tous les outils upsell et de Crosssell, euh, je ne pourrais pas mesurer finalement le ROI de cette solution. Malheureusement, non. Par contre, il est quand même utile parce que quand on prenait le, le cas précédent où on avait... Vous avez dit, si on avait une variance naturelle de moins 15 euros, et puis ben, un test marketing qui marche, qui rajoute 10 euros, au final, il reste quand même moins 5 euros. Le test là, lui, le test Mann-Whitney ne se fera pas tromper. Il vous dira réellement que c'est la variation qui, pourtant, semble perdre 5 euros par panier et la gagnante. Donc là, c'est justement vraiment, j'insiste dessus, ne faites pas confiance au panier moyen, faites confiance au, te au test statistique qui va pouvoir vous être donné, même s'il ne donne qu'une information partielle. Donc, comme on a pu le voir, on peut se fier au taux de conversion à partir du moment où on a assez de données. Par contre, on ne peut pas forcément se fier à la valeur du panier moyen. Donc, quand on fait un test, le panier moyen ne doit pas être le seul KPI qu'on utilise. Il faut trouver d'autres KPI. Donc... Si je reviens sur mon use case de tout à l'heure, plus que 10 euros pour avoir la livraison gratuite, est-ce que je ne pourrais pas contourner le problème en disant plutôt que de regarder le panier moyen, je vais regarder ma part des utilisateurs à être en dessous de 170 euros et ma part des utilisateurs à être au-dessus de 170 euros Est-ce que si je fais ça, je, je me retrouve dans le vrai finalement Alors oui, l'idée qui est derrière pour contrer ce genre de problème, c'est effectivement de traquer un peu plus de données et en fait de vérifier la conversion de l'upsell. Ça deviendra le deuxième KPI. On va avoir la conversion basique euh, où on s'en sera comme normalement, mais on va en plus traquer spécifiquement pour voir vraiment les cas d'upsell qu'il y a eu. Donc les gens à qui on a présenté le message, qui étaient dans la situation, et des gens qui étaient dans la situation mais à qui on n'a pas présenté le message, et on pourra voir si réellement le message a un effet. Mais encore une fois, ce sera de la conversion qu'on mesurera, pas du panier moyen. Et là ça marche. L'autre cas assez commun de, de, de test pour améliorer le panier moyen, c'est le, le cross-sell, tout simplement. Donc, finalement, là, est-ce que plutôt que de mesurer le panier moyen, je ne peux pas regarder le taux de conversion des utilisateurs ayant au préalable utilisé la zone de cross-sell Effectivement, ça va marcher aussi. Mais encore une fois, ça va être un coût de tracking supplémentaire. C'est-à-dire qu'il il va falloir être capable de différencier les visiteurs qui auront découvert un produit et mis au panier par l'outil d'upsell ou est-ce qu'ils l'auront, ce que j'appellerais, par une découverte naturelle du catalogue. Et il faut être capable de traquer ces deux situations. Et alors, dans ce cas-là, on pourra traquer spécifiquement la conversion ajoutée par le système d'upsell. Et évidemment, qu'appuyer secondaire, vérifier qu'on n'a pas cassé la conversion initiale indépendamment du système d'upsell. Très bien, donc si je résume finalement en quelques mots, je peux utiliser mon taux de conversion puisqu'il me donne une information à la fois quantitative et qualitative à partir du moment où j'ai laissé tourner mon test assez longtemps pour avoir de la donnée. Donc ne pas vouloir être trop pressé en arrêtant mon test trop tôt. La valeur du panier moyen, je vais pouvoir avoir une information qualitative, mais pas quantitative, à condition que j'utilise le test de Mann-Whitney et toutes les solutions d'AB testing ne le proposent pas. Donc être vraiment vigilant quand je veux absolument utiliser euh, le panier moyen comme, euh, comme KPI et toujours, toujours, toujours l'associer à un autre KPI qui finalement me ramène au taux de conversion afin d'être absolument persuadé que finalement, je maîtrise à la fois d'un point de vue qualitatif que quantitatif le résultat de mon test. Parfait. Et, euh, et pour conclure, euh, puisqu'effectivement, on a constaté que ce manque d'un outil mathématique statistique qui nous permettrait d'avoir un test quantitatif sur la valeur de panier bah nous oblige à faire plein de contournements, nous oblige à traquer des données complémentaires, c'est quand même passablement complexe. Donc à Testi, c'est un sujet sur lequel on travaille, c'est un sujet de fond, euh, parce que non seulement, évidemment, si on arrive à trouver une solution, on va éliminer tous ces problèmes qu'on vient de citer et qu'on en a vu, ils sont dangereux, et pour le pire des problèmes, parfois, c'est les problèmes qu'on ne voit pas. Là, c'est souvent le cas. Mais la cerise sur le gâteau, euh, c'est que en arrivant à, être, à avoir un test quantitatif sur le panier, on va pouvoir le mélanger avec les données quantitatives de conversion. Et à la fin, on n'aura plus qu'un seul et unique KPI, un seul et unique test qui parle à tous les gens de marketing. C'est le revenu et les unités, c'est des euros. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci parce qu'on a conscience qu'il y avait quand même beaucoup de statistiques, mais on vous avait tenu jusqu'au bout et je, je vous en félicite. Et vous pourrez nous retrouver si vous voulez sur le stand d'Abetesti, Testi, on est juste à la sortie à gauche pour discuter ou avoir d'autres questions sur le sujet. Merci bien. On attendait rien de moins que vous de ça de vous. Merci beaucoup. Euh, alors ici on va parler d'automatisation des reportings dans un environnement.